Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment travailler à distance sur, euh, sur un serveur Debian. Donc ce serveur euh, existe déjà, hein, dans notre exemple, euh, Serveur, euh, il fait euh, tourner un serveur euh, SSH. Donc nous on va utiliser un client SSH pour pouvoir se connecter à distance sur cette machine et pour pouvoir travailler euh, dessus. Alors là le client qu'on va prendre c'est Pouty, donc on va le télécharger, l'installer donc sur, euh, dans notre hôte euh, Windows. Et après on va configurer une première session, on va se connecter au serveur SSH et on va faire quelques commandes euh, voilà, pour euh, constater qu'on arrive à travailler à distance sur notre euh, Debian. Alors pour le, le téléchargement, donc, je vais aller sur putty.org qui permet donc de euh, télécharger euh, le logiciel euh, Putty, donc notre client. Moi je suis sur un Windows euh, 64 bits, donc euh, voilà. C'est cet installeur là Voilà Hop Téléchargement La fenêtre de téléchargement Allez voilà Et là je fais mon installation Donc euh, rien de spécial On garde le chemin par défaut Là je vais rajouter un shortcut Donc un raccourci sur le bureau On valide le fonctionnement de l'installeur voilà on n'affiche pas le README et c'est fini donc outil installé on va donc un premier démarrage voilà alors maintenant il faut fournir les informations qui nous permettent de euh, nous connecter à notre serveur euh, SSH alors moi pour ma part donc c'est euh, une VM qui contient une Debian et donc euh, l'adresse IP de cette VM donc euh, que j'ai ici là, euh, donc c'est 192.168.1.17. Donc je l'ai obtenu avec IP-4 ADDR, donc je saisis cette adresse là, 192.168.1.117. Le port, donc c'est le port 22, euh, je le modifie pas, hein, c'est le port par défaut qui est utilisé quand on fait, euh, quand on utilise le protocole SSH. La configuration du serveur SSH sur la Debian n'a pas été touchée, hein, donc on a laissé les paramètres par défaut. Et là, donc on peut faire euh, open pour euh, faire euh, notre connexion. Alors lors de la première connexion, euh, voilà, on nous rappelle l'adresse IP, le port, et là on est dit voilà le fingerprint, donc euh, l'empreinte de, de la clé publique du serveur donc la clé qui va nous permettre à coder les informations voilà euh, son empreinte donc là c'est intéressant donc sur notre serveur d'avoir euh, affiché euh, cette clé publique hein, donc euh, l'empreinte de cette clé publique, excusez-moi, et là on va comparer donc euh, on a la même adresse IP, et puis là quand on compare euh, les clés, on voit que c'est SHA256 et puis après c'est ZAUX etc. Et là, c'est sur mon serveur, donc Z, A, U, X, etc. Blablabla. Bla bla. Donc, c'est la même clé euh, publique. Donc là, je suis certain, enfin, c'est la même empreinte de clé publique. Donc là, je suis certain que c'est j'utilise la bonne IP et que je suis sur le bon euh, serveur. Donc là, je vais faire accept. Et donc là, suite à ça, bah, Putty, euh, donc la, la connexion est établie hein, entre Pouty et, euh, et le serveur Debian donc là je vais pouvoir login as donc je vais utiliser euh, un compte par exemple Bobby moi c'est mon compte hein, sur ma machine euh, et puis donc il me demande le mot de passe donc là je tape le mot de passe vous remarquerez qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de l'écran, hein, c'est de la sécurité et après je fais entrer donc là j'ai un compte qui a le droit de se connecter le bon mot de passe et donc je suis connecté euh, euh, sur euh, sur ma, ma Debian donc je peux par exemple faire un ls-l là il n'y a, y a rien du tout mais par exemple je peux faire un écho euh, de, du texte coucou je vais l'écrire dans un fichier que je vais appeler euh, fic.txt voilà si je refais un ls-l donc euh, ce fichier maintenant est créé si je fais un cadre de, son contenu, de ce contenu de son contenu excusez-moi il s'affiche et donc là, si je vais voir aussi euh, directement sur euh, la Debian, donc euh, euh, si je fais par exemple un ls-l, donc j'ai bien le, le fichier FIC qui est, qui est présent, et si je fais un 4 de ce fichier, bah, je vois le même, euh, le même contenu. Donc voilà, donc là, euh, ma... Donc là, ma connexion, elle a été établie. Donc j'ai travaillé à distance sur mon serveur. Donc maintenant, après, une fois que ma session, euh, elle est finie, bah, je vais faire exit pour, euh, pour quitter. La connexion est arrêtée. Et euh, j'ai fini de travailler avec euh, ma Debian euh, à distance. Donc dans cet exemple, on a utilisé une VM qui est située sur le même hôte. Hein, mais le principe, c'est le même. Hein. J'aurais pu, par exemple, travailler sur une Raspberry Pi euh, à distance et euh, avec Putty. Et donc, il me faut... Euh, l'adresse euh, IP de la, de la machine, euh, l'empreinte de la signature pour être sûr et certain que je me connecte bien sur, sur la bonne machine. Et euh, donc, je ne suis pas en train de faire un peu n'importe quoi. Euh, bah sur ce, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.